Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7, la question métier. Je m'appelle Daniel Boucher et mon invité aujourd'hui, Yvon Couture. Bonjour Yvon, comment ça va aujourd'hui? Euh, bonjour Dan, ça va très bien. Et, euh, et toi? Oh, très bien, merci. Euh, on va se parler, euh, pour nous, de ta famille, où tu viens, ou euh, tes euh, connexions de, avec euh, les Autochtones, tout ça, là. On commence avec ça. On va commencer avec ça. Ok, c'est beau. Euh, moi, euh, je suis né en Abitubi, euh, dans une cabane de trappeur, euh, dans le bois, en 1946. Je suis le fils de euh, deux personnes, d'un couple d'ascendance euh, Nipissing, euh, et puis ensuite de ça, ma mère avait un peu des origines Micmac algonquienne, Chippewa et probablement aussi Mishkwaki, La Vénégui n'a pas été certifiée de ce côté-là. Ça veut dire que je suis à peu près la moitié d'origine française, normande, et la moitié d'origine algonquienne. Donc, né en forêt, dans une cabane de trappeurs, il y a trois quarts de siècle. Et je suis avec toutes les, les caractéristiques d'un petit bébé amérindien, sauf que j'avais l'air d'un petit bébé ours. J'étais tout petit, mais j'aurais 18 pouces. J'avais toutes les caractéristiques d'un petit bébé ours, fait qu'il comme ça. Je, je suis mon monde avec mon nom, Makwa, ah. qui veut dire « ours noir ». Oui, oui, oui. Ouais. Et puis, c'est ça. Oui. <rire> euh, J'ai été donné à des Blancs, peu après ma naissance, des, des agriculteurs. Mon père adoptif c'était un éleveur de chevaux. J'ai été élevé euh, dans cette famille-là sans savoir d'où venais, qui j'étais, absolument rien. Alors, je suis parti vraiment de zéro là, pour retrouver mes origines, mais quand je me regardais dans le miroir, je tu n'étais euh, pas comme les autres enfants, puis je ne ressemblais pas aux autres, puis je ne différais pas la même nourriture non plus, parce que les Amérindiens, on n'a pas le même euh, système digestif, puis on n'a pas le système. Euh, tu sais, le système, c'est différent des, des Européens. Ça fait qu'on peut pas digérer comme les produits laitiers moi je digérais pas ça, j'étais bien malade avec ça. Ouais. Puis euh vivais chez des cultivateurs, ça fait que, <rire> que j'avais tout le temps mal au ventre. Ouais. qu'à un moment donné euh, avec le temps, ben là, j'ai sentais qu'en moi, il y avait comme euh, il y avait comme un, un guerrier en moi qui sais, quand je me sentais perdu pas mal là, il y avait comme un guerrier amérindien qui me disait que Sois courageux, tu, tu vas t'en sortir puis tout ça. Fait que la, la, la femme aussi, elle me bêtait beaucoup parce que euh, j'étais comme un, un reste avec qui appelle dans ce sens-là. -là, J'avais pas été adopté rien. J'avais vu, été donné par le. En collab collaboration avec le curé la, du village. Ouais, ça, comme été donné, donné ça, me faisait... La raison pourquoi tu as été donné, c'est. Ah oh, ben mais... Mes parents... Et mon père il vivait dans le bout de ma thèse en Ontario. Oui. Ma mère il vivait en Abitibi, en Atagane, en Abitibi. Puis à un moment donné, lui, euh, il venait de moins en moins souvent. Ça fait qu'à un moment donné, ça a fini par une séparation. Mm. Puis c'est pour ça que... Mais ils ne se sont pas séparés légalement. Ça a été jusqu'en 1959 avant qu'ils se séparent légalement. Mm. Mais ils voyaient de moins en moins. Ça fait qu'à un moment donné, ils sont, sont séparés. Ils s'étaient mar mariés durant la course au mariage. Après la guerre, là. Euh, ah ouais. Avant la guerre, en 1940, ils sont mariés durant la course, son mariage. C'est un mariage organisé par euh, le père de ma mère mon grand-père Dem Gagnon, qui lui-même avait des origines de Chippewa. C'est lui qui avait organisé le mariage parce que mon, mon père travaillait pour lui, il a donné un coup de main. Il a dit, écoute un peu, là, tu euh, ferais de faire une fille de 16 ans si t'es marié, là. <rire> Mais euh, il ne s'entendait pas. Il n'y avait pas les mêmes buts dans la vie, ça fait que à un moment, donné, ça a fini par une séparation. Comment que. Te... Le mec, tu as pu apprendre que c'était tes parents? Tu le savais de, de, le commencement, ça? Mes parents, ils, euh, ils m'ont vraiment mes parents biologiques. Ben, ça a pris du temps à me sauver à un moment donné. Non, à un moment donné, euh, mes parents euh, adoptifs, ils ont fait faillite. Ils sont allés travailler dans, dans le bois. Faire, ils faisaient la cuisine, la couquerie, comme on le disait dans le temps, dans les chantiers de, de coupe de bois là, pour les, les bûcherons. Puis, à un moment donné, moi, euh, je vois dans le bois, je me mettais dans, dans le bois, là, là. Ça, c'était en haute, moi, ici. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré trois, trois Atikamekw qui sont venus me voir. Euh, puis, euh, ils ont commencé à me poser des questions. Je suis tenu pied dans le bois. Puis je regardais, les fourmis, travailler. Puis, ça fait de même, tu sais. Euh, fait ils ont commencé à me poser questions, T'es qui, toi? Oui, »« d'où tu viens? » Puis, tout ça. Il y en avait, il y en avait deux qui ne parlaient pas français, mais le plus jeune, il parlait français un peu. Fait il, il traduisait ce que son père me disait en Atikamekw. Comment il me demande C'est quoi ton nom? T'es qui, c'est quoi ton nom d'où tu viens? Là, je me suis rendu compte, j'ai réalisé que ben, je ne savais pas pendant tout. Je ne savais pas qui j'étais, je, je savais que j'avais été donné, mais je ne savais pas comment m'appeler, je ne savais pas d'où je venais. Fait que là, ça a commencé à donner le, le, le, le, le père de famille, il m'a dit Tu sais rien C'est vrai, je ne savais rien, Je ne même pas mon nom. Fait que c'est à partir de là, ma recherche, moi, là, qui dure encore, maintenant je suis rendu à 74 ans. C'est ma recherche, ça a commencé comme ça. À rechercher ma propre identité. Puis quand j'ai commencé à la trouver, là, je me suis intéressé de plus en plus à la culture algonquienne, amérindienne. Puis ça a amené jusqu'à aujourd'hui, avec mon livre, j'ai commencé à publier, des livres, tout ça. Fait que c'est à partir de cette rencontre-là avec ces trois anticamètes-là, une prise de conscience que j'ai faite, et puis ça a commencé, ma quête d'identité a commencé là. Ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. J'en ai trouvé des choses à peu près fantastiques là, à propos de nos, nos cultures, notre civilisation tout ça. C'est absolument merveilleux. Euh, puis, euh, comment tu as, as été à l'école? Tu as appris quoi? Comment tu as appris à écrire, tu as appris à lire, tu été à l'école? Moi, j'ai appris à lire quand j'étais chez mes parents adoptifs. Puis ils m'envoyaient chercher le bois dans la cabane à bois. Puis, il y avait des... À un moment donné, j'ai trouvé des comiques, des petits comiques, là, des, des bandes dessinées. Là. Oui, oui. J'ai commencé à, à, à j'ai réussi à décrypter uh, Philomène, la petite, une, la petite bonne femme qui Puis là, j'ai commencé à décrypter et je comprends comprendre que. Puis ça, les bandes de cinéma, ça vient de l'écriture pictographique euh, des anciens, des Amérindiens, hein? Oui, oui. Là, moi, j'ai commencé à commencer à apprendre à lire comme ça. À lire à, J'avais trois ans, même tôt trois ans. J'ai commencé de même. j'ai commencé à l'école, j'avais quatre ans, mais là, ils m'ont retourné à un moment donné. <rire> on avait dix on avait kilomètres à marcher pour aller à l'école. En plus. Ça a commencé comme ça. Puis après ça, euh, à l'école, j'avais d'assez bonnes notes aussi à l'école. Et puis, euh, Mais quand j'étais rendu à un moment donné à 18 ans, là, euh, mon, euh, mon j'avais retrouvé ma famille biologique à un moment donné. À 7 ans, j'ai retrouvé ma famille biologique, je me suis sauvé. J'ai été repris, après ça, je me suis sauvé à 10 ans, puis je suis resté dans ma famille biologique. J'ai rencontré mon oncle Pierre, du côté de ma mère, Celui qui est le gardien des traditions dans ma famille, avec celui qui m'a transmis, je vais à me transmettre ses connaissances pour me montrer la gonquin, tout ça montrer la langue, le coutume. Il vivait dans le bois complètement. Lui, J'étais dans nom monde, dans un de ses camps de trappe, mmh. à mon oncle Pierre. Avec celui qui a commencé à m'enseigner. Puis quand il est mort, il est mort, noyé. Malheureusement, euh, quelqu'un qui a fait du son canot, il avait 56 ans. Il est mort, j'avais 18 ans. Avec moi, à 18 ans, j'ai pris la relève de, de mon oncle. C'est moi qui est devenu le gardien des traditions dans ma famille, dans mon clan familial. Et puis euh, j'ai assumé cette responsabilité depuis ce temps-là. C'est quoi qui t'a amené à commencer à écrire euh, les différents livres et les essais que tu as? Tu n'as pas mal d'une douzaine euh, d'essais et de livres. Euh, je t'apprends à regarder ça et je t'apprends à lire ton récent livre. Là. Ça fait que si tu peux nous parler. Il y bien de un don les... natu... je... Tu peux nous parler de. Un, un don naturel, naturel pas... pour écrire. OK. Puis là, tu as commencé. Il y bien hein? Un don naturel pour écrire. Oui. Oui. À un moment donné, il y, a, il y a un missionnaire au bloc de marie qui est devenu, euh, il venu donner un, euh, une conférence dans notre école. Lui, euh, je trouvais que, j'ai trouvé ça bon, il parlait des Esquimaux, puis il était missionnaire chez les Esquimaux dans le Nord. Puis, euh, il en fait tirer un livre en dernier, puis c'est moi qui l'a gagné. Et là, j'ai compris qu'à ce moment-là, c'était comme une autre euh, euh, réalisation de ma vie, que j'ai compris que c'est ça que je voulais faire plus tard, devenir écrivain, puis... Euh, Faire mes recherches chez les, les Amérindiens. J'avais à peu près huit ans à ce temps-là. là, Ça a été vraiment la, la, la décision, c'est depuis là, à ce moment-là. Et puis, euh, quand j'ai eu 18 ans, ben là, je j'ai écrit dans les universités pour euh, essayer de euh, demander des entrées dans les universités pour étudier l'ethno-histoire amérindienne de Manitoué. Il n'y avait personne qui avait vraiment entendu parler de ça dans les universités. Ça fait que là, j'ai dit wow, ben, je vais commencer mes recherches tout de suite, puis moi-même. J'ai commencé, commencé tout de suite à, à écrire toutes mes affaires sur le papier-là, puis ça a commencé de même. Hmm. Puis, euh, en, ah, temps, en 1982, oui, ouais, oui. j'avais un manuscrit, j'avais écrit l'histoire des Algonquins en 1982. Puis là, j'ai envoyé le manuscrit aux éditions euh, Robert Laffont, une d'édition française qui avait un bureau à Montréal. Il l'a accepté, mais là, euh, moi, là ils m'ont fait travailler dessus pendant un an de temps. Et au bout d'un an, ils, chantent, ils ont du envie de directeur littéraire. Ouais. Fait que le nouveau directeur littéraire, c'était euh, un Français de France qui a fait des, des films sur les, euh, les montagnets de la Côte-Nord, les, les Inuits. Et lui, euh, il voulait beaucoup, beaucoup de photos puis très, très peu de, euh, de textes. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est les textes. Moi, c'est la plume, c'est l'écriture, mon, euh, mon don. Ça fait que là, ça ne que J'ai du « roi. Euh, voilà laisser tomber ça puis je vais lancer ma va fonder ma propre maison d'édition pour publier mes livres moi-même comme ça il n'y aura pas de problème et là c'est là que j'ai rencontré un peu plus tard j'ai rencontré Karl Montmore le fondateur de la lance autochtone là. Oui. et puis lui, il, y a, ça, il avait il a écrit deux livres euh, plusieurs livres trois, trois quatre livres mais euh, j'en ai publié deux moi, aux éditions hyperborées dans la collection Racine Amérindienne. et puis euh, il, il est mort un c'était la volonté de survivre en français et en anglais, The way to ça On l'a publié dans deux langues. Oui. Et puis il est mort avant la sortie du deuxième livre. Mandela il est sorti, qu'il il est allé euh, patiner sur un rubisseau, la glace a cassé, puis euh, euh, il est mort d'un coup de sec de même dans arrêt du cœur. Oui, oui. Euh, fait il n'a pas vu sortir son dernier livre. Par euh, nous donne de tes idées que, euh, que ça, ça t'arrive comment, ça, ces idées-là, de créer de certains points de. comme euh, la laxiste française Algonquin, puis euh, l'autre, c'est la les algonquins euh, euh, en 1983, que tu as commencé avec ça. Euh, moi, j'ai fait énormément de recherches euh, en anglais, en français, euh, dans un paquet de bouquins. J'ai euh, fait les recherches, les, les, les, les travaux de Claude lévi strauss puis euh, euh, John Speck, euh, un célèbre anthropologue euh, états qui a, qui a travaillé sur les Algonquins, puis ben, toutes les nations, quasiment, il a travaillé, il a fait énormément de travail. Euh, c'est ça. J'ai une énorme bibliothèque à un moment donné, j'avais un millier de livres quasiment de ramasser. Là. Moi, je te à payer n'importe quoi pour avoir le. le livre que je cherchais, là. Moi, 50 pour, ça coûté 50$ en je n'hésitais pas à le payer euh, pour l'avoir. Hein. c'est comme ça que je commencé. En moment, il n'y avait pas d'Internet. Je faisais toutes mes recherches euh, dans, dans, les, dans les livres que je commandais puis tout ça. Alors. Euh, et puis j'ai travaillé aussi. Euh, euh, je commence à travailler. Ben, travaillé au ministère des Affaires indiennes pendant dix ans. Fait que là, j'ai rencontré beaucoup d'Amérindiens. Je suis devenu agent de développement aussi pour les, les communautés autochtones et euh, rurales. Alors, j'étais les, dans les, beaucoup de communautés. Là, j'ai rencontré les vieux. On a fait des entrevues. Puis, ça a été traduit. En, on le traduisait en français. Puis, euh, j'ai appris beaucoup avec les autres. avec les vieux Algonquins, dans le Vétuvi. Dans ton livre que je vais lire récemment, tu, tu voulais ouvrir une sorte de musée euh, sur, euh, dans, ton, dans, ta, dans ta maison ou dans, dans ton entrepôt, quelque chose comme ça? Ah oui, c'est vrai. En, en 1990, euh, j'ai fondé un centre de recherche en civilisation amérindienne euh, dans un petit village un, au nord de, de Barrault, en Abitubie. Euh, j'avais une grande bâtisse patrimoniale là, moi, puis j'ai fondé un centre de recherche là et puis euh, ça a commencé là parce que j'avais beaucoup de, de documentation, puis j'ai commencé à classer ça dans les archives, puis j'avais des, des enregistrements sur des, euh, des cassettes dans ce temps-là, des euh, de, de et puis j'avais beaucoup de matériel, puis beaucoup, beaucoup de livres, ça fait que j'ai commencé à ouvrir ça, à ouvrir ça euh, au public, et puis là j'ai reçu, c'est drôle, j'ai reçu surtout des, des Français de France, parce qu'en France, il y, a des, il y a des descendants d'Amérinais qui vivent en France, c'est incroyable, hein? Oui. Parce qu'il y avait des, des, Iroquois, des Iroquois qui avaient été euh, déportés là pour aller travailler sur les galères dans le temps de la Nouvelle-France. Ils sont mariés là, puis ils ont une descendance. Il y a encore des descendants d'Iroquois en France. C'est pour ça tu as vu des Akado, Mi'kmaq qui ont été déportés là par les Anglais lors de la conquête en, en 1776. Il y a encore des descendants là. Il y a des gens qui viennent de la Guyane, des Amérindiens de la Guyane en Amérique du Sud, là, qui en en France aussi. Puis même, j'ai rencontré un montagnard de la côte nord. Lui, sa mère était infirmière à Beth-Siamit sur la côte nord. Ah. Et puis à un moment donné, elle tomba en amour avec un Amérindien de là, un montagnard, puis là, ils ont mis un petit bébé, puis elle est retourne quand elle retourne en France à un moment donné. Fait que ce gars-là, reçu à un moment donné, le jeune homme, il avait à peu près 18-19 ans. Il a réussi chez nous, puis il commence à me conter son histoire. Et là, là, genre, on n'a pas. Puis lui, il était danseur de flamenco, même toi. Il euh, <rire> gagnait sa vie comme danseur de flamenco. Il n'a jamais pensé à faire des danses amérindiennes. Ah, lui, oui, mais là-bas en France. Je ne pourrais, pourrais pas étudier. Je, dis, je reviens un de en Amérique. C'était fantastique, en tout cas. Ouais, bien, je, il y avait des, des, ces Français-là, mon vieux. Ils connaissent les, les, les traditions amérindiennes. Il y en a là-dedans. c'est n'est pas croyable. Mon vieux, il, je ne connaissais pas personne quand ça va autant qu'à quand j'ai fait mon premier souhait-là, je vais m'en donné pour la conférence harmonique, là, en 1987. Bien, c'était un poète français qui est venu m'aider à faire ma, ma, ma souhait-là, ma toutison qu'on appelle, en le convain, là. Oui. C'est lui qui est venu m'aider, puis ça a été parfait, mon vieux. ça s'est déroulé bon, comme tu le déroulais. Puis là, ta recherche, tu, euh, ça te prend combien de temps, on va dire, pour écrire un livre, euh, sur combien de temps tu passes là-dessus, puis le, prendre les références, puis les sources, là? Le dernier, là, que j'ai écrit là, le retour de, de la grande tortue, là. écoute, ça, j'ai commencé à, à, à réfléchir là-dessus. J'étais tout jeune, j'étais enfant. Là. Puis je, je rêvais à ça J'avais tout le temps ça dans le tête, J'ai vu ça quelque part où je rêvais ça, pis ça a de même. Comme un... Là, j'ai fait énormément de recherches. On m'a pris toute une vie de recherche pour réussir à découvrir ce quoi euh, les, les euh, la l'Amérique du Nord, ça avait la forme d'une tortue gigante qui dort dans l'océan. Et puis, j'ai rencontré des vieux aînés, c'est aussi qu'ils en ont parlé. Il y a appelaient ça tu et Et puis, euh, euh, avec le temps, j'ai réussi à refaire toute cette tradition-là. Avec un, Ça a pris toute une vie, pratiquement. Fait que lui, là franchement, là, c'est euh, toute une vie de recherche, là, le retour de la grande tortue. Là, puis, euh, C'est mon livre le plus important à date, là, parce que c'est toute une autre vision du monde qui est montrée là-dedans. Là. Vous parlez parce que, ça? C'est des, que... des choses que les gens savent. Donc, ça, continue avec oui. ça, puis euh, tu pourrais nous parler de euh, la manière que tu... C'est quasiment comme un roman, là, que je t'apprends à lire, puis euh, euh, tu parles des de différentes régions, des différentes portes, euh, euh, de, la, de la tortue, puis euh, le monde. Prends-nous donc, donc ça un peu, euh, ça. OK, veux-tu que je commence tout de suite? Oui, oui, oui. oui. oui. OK. Euh, moi, j'ai de la parenté un peu partout. Euh, un de mes oncles, à un moment donné, qui est... Euh... Euh, il est parti vers l'Ouest, puis euh, euh, il, il s'est rendu en Colombie-Britannique, dans le nord de la Colombie-Britannique, puis il a rentré, rencontré une Watsuwetun, tu sais, les Watsun, les fameux Watsuwetun, là, qui ouais. ont barré toutes les chemins <rire> à 2019-2020, hein, avant la COVID, là, parce qu'il y avait un père plein qui veut qui, passer un père plein sur le territoire, puis les chefs traditionnels là, se, euh, sont contre ça. Là. Ben mes cousins, là, puis lui, s'est marié, puis il a eu sept enfants. Euh, puis là, moi, euh, à un moment donné, euh, c'est tout de la parenté, ça. Euh, on jouait à tous les deux, trois ans, ils viennent faire un tour ici. Euh, mes cousins, mes cousines, mes petits neveux, et mes petites-nièces. Et puis, euh, à un moment donné, euh, ils sont allés jusqu'à Port-Royal, en Acadie, parce que c'est là que notre, le métissage s'est commencé dans notre famille. Quand les premiers Français sont arrivés, ils ont commencé à avoir des, des, des, des métissages. Parce que le chef Mabertou, il favorisait, il voulait que les, les Français ils marient ses, ses filles et ses nièces. C'est là que le, le médecin dans ma famille a commencé. Puis après ça, nous autres, quand il y a eu la déportation, il y a deux de mes ancêtres qui ont déménagé. Ils, ont, ils, ont, ils ont, sont rentrés sur une goélette avec euh, beaucoup de, euh, de femmes Mi'kmaq, parce qu'il y avait toutes des épouses Mi'kmaq. Puis là, ils sont, ils sont rentrés dans le Saint-Laurent puis ils, ont, euh, ils sont arrêtés. À, il y avait deux villages à Gonquin à ce temps-là, euh, autour de 1777 et là. Un de mes ancêtres s'est installé à Pointe-du-Lac, à côté des Algonquins, parce que les Algonquins et les Micmacs, c'est deux nations alliées, ça, depuis euh, temps, Méternam. Alors, fait que là, ils sont installés là, euh, à côté de, du village Algonquin de Pointe-du-Lac. Puis l'autre s'est installé à son frère, s'est installé à côté du village Algonquin de Yamachiche. Et puis, euh, lui, il n'était pas marié. Quand il s'est marié, il s'est marié avec la nièce ou la sœur du chef Algonquin de cette place-là. Mais je ne suis pas encore certain, c'est en... C'était sa, sa nièce ou sa fille, en tout cas. Mais euh, ils se sont mariés. En tout cas, je n'ai pas les. La, je la, je la généalogie, mais là, je ne l'ai pas sous mes yeux. Et puis là, c'est ça. Ça que là, il y a eu des mélanges avec les Mi'kmaq, les, Ac les Acadiens, les Mi'kmaq, puis les, euh, les Algonquins dans ce coin-là, en Mauricie. Puis après ça, quand euh, un de mes, il y avait un de mes. Euh, mon arrière-grand-père, qui a été euh, maire de Saint-Élie-de-Caxtin, en, en Mauricie, euh, lui, dans son jeune temps, il était au Camille voyageur, puis il s'est promené un peu partout en Amérique du Nord. Puis à un moment donné, il est arrivé au Dakota en 1867, 1867, 1867, 1867 dans le temps de la guerre des Sioux et dans le temps de Crazy Horse, tu connais Crazy Horse? Oui, oui, oui, oui. Tu sais, là, il était dans le temps de l'enquête qu'il appelait les guerres indiennes, les, les américains, ils faisaient la guerre aux Sioux, puis aux Foyannes, puis à toutes les tribus qu'il y avait dans l'Ouest, parce qu'il avaient avait trouvé de l'art dans les dans le collines sacrées. Et puis, à un moment donné, euh, le colonel Sherman, le général Sherman, le, le chef de l'armée, euh, parce que son, son armée, les, les, ils se sont fait battre par uh, Costeur, ils fait battre par uh, Crazy Horse, hein, à un moment oui, donné, oui. bataille. Fait que là, eux autres, ils ont bien profité de ça, puis ils ont décidé que tous les Amérindiens devaient être désarmés, qu'ils leur enleveraient des fours, puis qu'ils parqueraient dans des, euh, des, comme des camps de concentration. Fait que tous les Amérindiens du territoire ont été déclarés hostiles. Ils ont tous enfermé dans des camps de concentration. Puis, en 1877, pendant l'été, mon, mon, euh, mon arrière-grand-père, Pierre Gallon, il arrive là. Euh, je ne sais pas si c'est trop fort de la l'air en tout cas, j'étais en train de faire des recherches cest ce encore? Là, il rencontre une, il ça une belle grande femme avec des yeux verts, une belle grande Américaine bêtise, qui était, dans, qui était prisonnière. Il tombe en amour avec. Il a réussi à la faire libérer, peut-être que sous-doyer, euh, parce que c'est un commerçant, il a probablement sous -doyer des soldats, des gardiens puis il a réussi à la faire sortir de là. Elle s'appelait Mary Greenleaf et puis il l'a ramené, euh, ramené au Québec, puis il l'a mariée. D'ailleurs, il a changé son nom, il est allé le curé, il a fait de changer ses papiers, pour pas que ça se sache. Là, son, son baptistage, j'ai marqué Marie, euh, Marie Vertefeuille, son sorti de j'ai marqué Marie Vertefeuille. Mais quand elle était aux États-Unis, elle s'appelait Mary, Mary Greenleaf. Et ah, à un moment donné, je me suis aperçu avant quoi de la parenté, là. les Greenleaf, il y en a au Minnesota, au Wisconsin au, au, au, au Michigan, puis c'est tout des, des Chippewa. Okay. Que c est, c est, ça me fait de la parenté un peu partout, là, en Colombie-Britannique, dans, dans le nord des États-Unis, en Acadie. <rire> fait que les, les familles métissées sont très, très, très répandues. Il y a des coutures dans l'ouest euh, qui sont des métisses aussi, dans le bout de Saskatchewan. Puis il y a des gagnants au-dessus de la Colombie-Britannique. Il y a des green au Minnesota, dans ces coins-là. Puis, euh, il y en a au Québec, il y en a… Y, y a... Que, les, les, les liens familiaux entre les, dans, les, dans les familles les Métissées sont très, très étendus. Oui. Hein. Ça a commencé dans l'Est. Le médecin a commencé dans l'Est, neuf mois après le débarquement du premier Français. Le premier Métissé, c'est monde en Acadie. <rire> <rire> Parle nous donc un peu euh, des, des portes. Euh, tu parles de ça, là, tu portes des portes de chaque région. Et, euh, tu peux commencer avec euh, n'importe quel mais euh, Décris ça un peu parce que pour l'audience, ils ne comprennent peut-être pas ça. Là. Les, les portes de, de Kitschimikinek? Oui. Euh, la, la, bon, la mairie du Nord a la forme d'une tortue géante qui nage euh, dans l'océan. La tête la tête se trouve à, à l'île là euh, Et puis... Euh, il y a une partie des, des Norrois qui sont dans l'eau, puis il y a une partie qui sont en partie émervées. Et puis, euh, euh, quand ils ont eu le… pour entrer sur le continent, il y a, il y a des chaînes de montagnes à l'est, c'est les Appalaches, à l'ouest, c'est les Rocheuses, au nord, c'est de la glace, c'est fermé par la glace, puis il y a des chaînes de montagnes au montagne aussi là. Euh, et puis, au sud, bien là, c'est fermé aussi. Toutes les entrées du continent sont fermées, soit par des marécages, des volcans, des montagnes ou des glaces, des glaciers. C'est ça. Puis ça fait il appelait ça. Chaque ouverture, il appelait ça les, euh, les, une porte. Fait il y avait, euh, il y avait quatre euh, portes principales. Puis La porte de l'Est, ça se trouve être euh, le Golfe Saint-Laurent, tu as deux entrées à la porte de l'Est. Tu as le, une entrée par le de droit de Belle-Île, puis il y en a une autre par le Détroit de Cabot. Puis là, ça prenait dans le Golfe Saint-Laurent. Et à partir de là, dans le golfe de il y a une autre entrée qui se situe à Québec, la ville de Québec. ça. Québec, c'est un mot algonquin, ça vient de Scobac, ça veut dire euh, là où il y a une, euh, un, un, un, un détroit. C'est parce que le fleuve se resserre, puis là, c'est ça. ça c est, c est, là, cette porte-là était pour toi, mais toujours gardée par, en haut du Cap-Diamant, par des Amérindiens qui, qui surveillaient tout ce qui se passait sur le fleuve, tout ce qui rentrait qui sortait, ils étaient au courant de tout ça. Donc là, c'était une des portes qui était gardée par eux autres. Aujourd'hui, actuellement, les gardiens de la Porte de l'Est, c'est les Mi'kmaq, parce qu'ils sont installés à Terre-Neuve, en Gaspésie, en Nouveau-Branduc et en Nouvelle-Écosse. Fait autres, actuellement, c'est eux autres qui sont les gardiens de la Porte de l'Est. Puis tu avais à la porte du Sud, ça, c'est l'entrée le, du fleuve Mississippi, mais c'est elle, c'est les marécages, puis les serpents, les serpents, euh, serpents venimeux qui gardent ça, puis des, des inondations, euh, c'est dans le ce bout-là que les Acadiens sont, sont ramassés quand ils ont été déportés. Et puis la, la porte de, de l'Ouest se trouve à l'entrée de. en Basse-Californie, il y a un détroit de. moi ça s'appelle? La baie de la baie de, de, de Basse-Californie. La baie de Californie, ça, là, c'est le fleuve Colorado qui je jette là. Puis là, c'est Là, ça. Le sol, il change continuellement dans ce coin-là. Parce qu'il y a des volcans, puis des tremblements de terre épouvantables. C'est ça, dit que c'est des, des grands serpents qui gardent ça, parce que le serpent, il représente. Le grand serpent représente l'énergie allurique de la planète. L'oiseau tonnerre représente l'énergie euh, électromagnétique. Que... OK, Yvon, on va prendre une petite pause de quarante secondes puis on revient. OK.